Bien, ceci est une répétition de la présentation à ISEFAC qui aura lieu au Grand Rex le 27 janvier 2022 sur le Content Marketing à l'heure de l'IA. C'est une présentation que j'ai déjà donnée quelques fois mais qui évolue au fil du temps car bien entendu ce domaine n'est pas euh, euh, in immobile, il continue d'évoluer sans arrêt et bien entendu en 2022 plus qu'à euh, plus qu'ailleurs, plus qu'avant, plus que, plus qu puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe des choses depuis deux ans et qui accélère pas mal de changements dans nos sociétés. Et encore, je pense qu'on n'a pas vu grand grand-chose encore. Alors d'abord, qui suis-je Je suis Yann Gormènec, je suis fondateur et dirigeant de Visionary Marketing, qui est une, une agence, euh, en anglais on dit boutique agency, je dirais une micro-agence dédiée... Euh, au content marketing, notamment, enfin, on fait également du conseil, bien entendu, et plein d'autres choses, mais, mais c'est notre cœur de métier, et le content marketing, notamment en B2B, et je pratique cela depuis de nombreuses années, je vais y revenir dans une seconde. Mon parcours, il est jalonné aussi par ce site web, qui s'appelle Visionary Marketing, aussi, que je qui m'accompagne depuis 26 ans maintenant, même bientôt 27, puisque je l'ai créé en 95, et en 96 j'ai ouvert le nom de domaine, Visionary Marketing, qui est resté, qui est maintenant devenu une marque, et qui est devenu l'étendard le, le, de ma société spécialisée dans le content marketing. Donc, mon point de vue par rapport... à. À tout ce qui se passe sur ce marché du content marketing et d'un point de vue je ne veux pas dire d'expert parce que je n'aime pas tellement ce terme, j'aurais plutôt un, un point de vue de praticien parce que je, je pratique depuis mais aussi longtemps que ce site web en fait le content marketing, on va y revenir dans une seconde euh, c'est quelque chose donc qui est assez euh, ancien pour moi euh, je pratique également en tant que influenceur je n'aime pas non plus ce terme on va dire créateur de contenu euh, en B2B notamment dans dans les domaines du marketing, de la vente, de la high tech de la technologie et de l'innovation. Et j'ai été aussi l'auteur de quelques bouquins, dont quelques-uns ici sont représentés, et notamment dans la collection euh, « À mon boss euh, » que je co-dirige avec Hervé Cabla euh, chez Kawa. Bon, un petit projet d'ailleurs de remettre à jour la communication digitale expliquée à mon boss, qui a été notre plus gros euh, euh, plus grosse vente euh, il y a quelques années, puisqu'on a vendu 6 ou 7000 je crois, euh, en bouche à oreille uniquement, hein, puisqu'il n'était pas très facile à trouver dans les librairies. Euh, agenda. Alors, l'agenda de cette présentation, je vais les partager en, en quatre parties. Euh, D'abord, l'historique, hier, le content marketing, aujourd'hui l'IA et le contenu, c'est aujourd'hui et demain, euh, et puis des perspectives pour imaginer ce que pourrait être le futur du content marketing qui pourra concerner euh, les étudiants qui, sont, qui se destinent aux professions euh, du web, du digital, et puis peut-être les autres aussi. Et cette présentation, cette euh, révision, je la destine bien entendu aux étudiants euh, qui voudront réécouter euh, cette présentation mais aussi euh, à mes étudiants de PSB et de MBAESG euh, puisque je mettrai cette présentation dans les circuits de révision euh, sur ma chaîne youtube. Alors premièrement un bref historique du content marketing. Déjà il y a une indication j'en fais depuis 26 ans donc ça existe au moins depuis 26 ans mais d'abord qu'est ce que c'est En 2014 donc ça c'est assez récent Joe Polizzi a sorti un livre qui s'appelle « Epic Content Marketing » qui est véritablement, je dirais, l'épine dorsale du marketing de contenu qui est, euh, je dirais, le livre fondateur sur ce sujet et qui a permis de clarifier une chose autour de la définition du content marketing. Content marketing, c'est donc une activité stratégique, une approche stratégique. On va y revenir parce que c'est important, c'est un mot qui n'est pas innocent. On n'est pas seulement là pour produire du contenu, faire du, ce qu'on appelle du contenu SEO. Le content marketing, ce n'est pas du contenu SEO. Le content marketing, c'est une démarche stratégique. Et elle est focalisée sur la création de contenu, certes. Parce que si on n'a pas créé de contenu, on peut difficilement en faire quelque chose. Mais une fois qu'on l'a créé, on n'a encore rien fait. Il faut le distribuer. Il faut que ce contenu il ait une caractéristique. Il faut qu'il ait une valeur. Valuable. Il faut qu'il soit pertinent. relevant. Mais il faut aussi qu'il soit c'est-à-dire qu'il ne soit pas du coq à l'âne, qu'il ait une certaine cohérence dans, dans l'ensemble et surtout qu'il cherche à attirer une audience clairement définie. Alors attention, on a dit une audience, on n'a pas dit des clients. Et puis à terme, euh, ça définit une action, euh, ce qu'on appelle un call to action, soit quelqu'un qui achète, soit quelqu'un qui appelle, soit quelqu'un qui, disons, mémorise le nom de votre entreprise et puis qui peut-être un jour vous appellera au téléphone c'est des choses qui arrivent souvent pour ceux qui pratiquent le content marketing. Donc ça c'était la définition en 2014, mais je viens de le dire, moi je fais ça depuis 26 ans. Donc voici euh, un, une copie euh, de, de la version de 98 euh, de, du premier site de content marketing que j'ai réalisé pour Unisys. Ça n'est peut-être plus très beau parce que bon, les goûts ont évolué. À l'époque c'était le NEC plus ultra, mais on avait même des pour designer cette belle chose, et on avait fait appel à des designer du domaine de la faute de la, de la musique qui était spécialisé dans les couvertures de disques de musique et donc euh, il nous avait fait un baromètre qui bougeait d'ailleurs c'était ma première tentative euh, réalisée euh, avec une ici sur le, le baromètre de la finance parce que c'était aperçu que comme on débutait dans ce domaine et qu'on n'était pas connu bah, la meilleure façon de faire c'était de donner des notes aux autres et donc c'est ce qu'on a fait on a fait une analyse de toutes les banques et puis après comme vous voyez en 98 moi j'étais parti mais ils ont étendu ça au e-commerce enfin voilà tout était parti d'un rapport que j'avais réalisé euh, un été sur euh, sur ce sujet là alors j'ai dit c'était 95 96 oui c'est vieux mais en fait euh, c'est en aucun cas les débuts du content marketing le content marketing c'est bien plus ancien que cela ça date de la fin du 19e siècle. Oui, oui, vous avez bien entendu, 19e siècle. Et on cite souvent The Faroe, le sillon, comme étant le premier exemple de content marketing pour une entreprise. Comme vous le voyez en dessous, j'ai mis une couverture des années 50, et en dessous, vous avez une couverture de The Faroe, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est un, un véritable journal de content marketing, c'est-à-dire, on ne parle pas de tracteurs qui le produit de John Deere, hein, il ne parle que du sujet qui sont pertinents de, des agriculteurs, mais qui ne sont pas forcément pertinents de John Deere. On cite aussi Guy Michelin, il est apparu un tout petit chouïa plus tard. Et puis, euh, quand, quand on, on discute sur, euh, sur LinkedIn, beaucoup de gens vont revenir avec des exemples plus anciens, mais qui ne sont pas forcément des exemples d'entreprise ou qui sont plus discutables. Enfin bon. L'idée de vendre avec du contenu, en fait, est très ancienne et probablement même elle date de Benjamin Franklin, XVIIe, XVIIIe siècle, Mais enfin bon. Toujours est-il que le, le, comment dire, le, le marketing de contenu, bon, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, puis là il y a connu un certain nombre d'évolutions. J'ai essayé de découper ça de façon plus ou moins rationnelle. D'abord, 1995, le début, le démarrage. Je viens de vous en montrer un exemple. 2004, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le « Web 2.0 », ce qu'on appelle aujourd'hui « social media », où il fallait partager des informations. « Sharing was caring », comme on disait à l'époque. <coughs> en 2014, arrive l'ère de Joe Pulizzi avec « Epic Content Marketing ». Et là, je dirais, c'est l'essor de la période de l'inbound marketing et du marketing automation. Et puis, euh, dans les années 2000, euh, ben, est arrivé euh, le moment de vérité qui avait déjà été annoncé, d'ailleurs, dans les années 2014-2015, d'abord par Mark Schaeffer et puis aussi par d'autres rapports, comme celui euh, qui est indiqué ici, « le Backend Report » de 2016. C'est ce qu'on a appelé le « Content Shock » content shock, c'est-à-dire le moment où, finalement, il y, y a plus de contenu disponible que de gens capables de le lire. Donc, une, un, comment dire, une, un surplus de contenu euh, qui fait que euh, les choses deviennent assez difficiles en, en content marketing, mais aussi euh, le, le changement de nature des, des moteurs de recherche, on peut enlever le pluriel d'ailleurs, il n'en reste plus qu'un seul, même si... Euh, Personnellement je n'utilise pas Google, j'utilise DocDocGo et je ne manque jamais une occasion de le dire, le... c'est aux utilisateurs de reprendre la main. Le principal moteur de recherche que tout le monde connaît et que je ne nommerai pas est devenu un moteur de publicité sur certains termes, notamment dans l'assurance. Il vous faut par exemple scroller pour plus d'une page avant de trouver un résultat de recherche. Donc c'est un moteur de publicité, point. Et puis, euh, les médias sociaux sont aussi devenus payants puisque les entreprises ont en général un peu de mal à, à faire de du, ce qu'ils appellent de l'engagement c'est à dire des interactions sur les médias sociaux donc ils ont un peu tendance à payer de la publicité pour essayer de contourner le problème parce que c'est plus facile malheureusement c'est une moins, moins bonne idée mais c'est plus facile que de faire du marketing du bouche à oreille du contenu généré par l'utilisateur avec des utilisateurs des clients des partenaires etc et puis en 2019 et même arrivé euh, le livre de Randy Fresh qui est enfin, content marketing, je ne rentrerai pas dans les détails, qui est, qui est pourtant écrit par un, un expert du content marketing mais qui décrit un modèle qui est un petit peu essoufflé, qui a besoin de se réinventer. Alors, tout ça, ça soulève quelques questions, il y a trop de contenu, ok, c'est nouveau, non, ça existe depuis toujours. Depuis le 14e siècle, depuis qu'on a réussi à euh, imprimer des livres, on, des, des, des, des lettrés se sont élevés contre la, le surplus de, de contenu le, et, et, et ont critiqué le fait que tout le monde puisse lire. Bon, donc euh, qu'il y ait trop de contenu, ce n'est pas spécialement nouveau. Après, on peut se poser la question de savoir ce que c'est le contenu, de savoir quelle est sa profondeur. Est-ce qu'on parle de contenu uniquement divertissant ou, ou de contenu savant Et Des contenus savants, oui, il y en a certainement beaucoup, mais il n'y en a jamais assez. Quelle expertise Et quand je dis contenu savant, ça peut être aussi en, dans l'entreprise, hein, des contenus explicatifs de l'entreprise. Quelle expertise Ça, c'est très important en B2B aussi. Quelle cohérence dans le temps, on a dit chez... Euh, comment il s'appelle, Pulizzi, que c'était un critère important, et aussi, quelle différence entre les contenus de marque, qui sont, je dirais, des contenus publics promotionnels, pour ma part, qu'on appelle « brand, branded content » en anglais, et qu'on appelle « brand content » en France. Donc, ça pose plein de questions. Et bon, pour ça, pour y répondre, ben je me suis penché sur quelques études qui m'ont donné des chiffres pour savoir où on en est du content marketing, puis je vais vous donner mes quelques idées aussi sur les tendances. Alors d'abord, le content marketing, et ça je me base sur Statista et sur son rapport dédié, euh, c'est un, un sujet qui est vraiment le sujet de toutes les entreprises, 77% en 2019, et depuis 2019 on est coincé à la maison, donc euh, il y a du, market, du content marketing il faut, il faut du content marketing pour exister parce qu'on ne peut plus aller serrer la main des clients donc il faut bien faire quelque chose en B2C euh, c'est essentiellement le fait d'équipes décentralisées centralisées, pardon, qui travaillent plus ou moins avec des externes mais on a des équipes assez conséquentes internes et puis en B2B c'est essentiellement un individu ou une toute petite équipe qui est dédiée au contenu, ce qui fait que là ils ont tendance aussi à solliciter soit des experts internes, soit des experts externes en B2B et en B2C, euh, environ 40% des marketeurs ont une stratégie marketing. Le, le marketing de contenu, euh, même s'il y en a qui n'ont pas de stratégie, c'est 91%, donc c'est quasiment tout le monde, enfin, il n'y a plus que les zombies qui n'utilisent pas le content marketing. Et puis, on a dit, c'est des petits budgets et qui servent essentiellement à générer des leads, mais là aussi on n'aura pas le temps de rentrer dans ce détail. Donc les budgets euh, sont relativement modestes, on le voit. Euh, nous, on fait du B2B plutôt haut de gamme, donc on a plutôt cette tendance à se situer entre 10 000 et 100 000. Voilà, c'est là qu'on... Qu c'est plutôt notre sweet spot. Les moins de 10 000, ce n'est pas vraiment, vraiment mon sweet spot. Euh, les contenus euh, populaires en B2B, euh, eh bien, des choses assez... Euh, comment dire Classique, du blog, de, de l'email newsletter, des, des, des, des études de cas, des vidéos. Ça, c'est important, les vidéos, parce que c'est là aussi on fait des témoignages, on fait des, des, des interviews, des événements virtuels, des infographies, des e-books, des, des livres blancs. Voilà, donc les, les, les, les événements en, en personne, ben, ça commence à réduire énormément. Du long form blogging, avec des articles très longs. Et puis des podcasts qui sont en train de monter, de monter, de monter, qui sont déjà au-dessus des magazines. Et puis euh, des compétences qui sont demandées euh, aux marketeurs, c'est-à-dire vous, demain, quand vous irez dans l'entreprise. Et vous voyez, ce sont des compétences de stratégie qu'on va vous demander, des compétences de médias sociaux, ça va de soi. Et ça, quand je vois les, les étudiants dans les écoles, je vois qu'il y, y a du travail, parce que maîtriser les médias sociaux pour soi et bricoler un peu sur... Instagram, de temps en temps, ça va, on sait faire, mais faire pour une entreprise, c'est plus difficile. Des compétences de référencement, SEO, d'analytique, d'email marketing, etc. Donc c'est assez varié, c'est assez complexe, et c'est un métier très complet, on fait plein de choses. Chez nous, on fait même encore plus, puisqu'on dessine, on fait de la photo, on fait des vidéos, on fait de plein de choses. C'est ça qui est d'ailleurs l'intérêt de ce métier, c'est que les tâches sont variées et, et c'est créatif et c'est intéressant. Alors, mes tendances. D'abord, pour moi, les contenus longs sont les plus partagés. Ça, c'est Samrush qui nous l'a dit, les plus de 3000 mots. Vous avez vu, déjà, il y a une bonne proportion d'articles très très longs. Et en fait, c'est là vraiment le sweet spot pour nous, parce que c'est là que ça se passe. Plus c'est long, plus c'est gros, plus c'est recherché, plus c'est fouillé, plus il y a de chiffres, plus il y a de témoignages, et plus c'est partagé. Et c'est là qu'on fait véritablement des scores. Les médias sociaux sont plébiscités, et ça, c'est évident. Mais par contre, ils sont aussi de plus en plus difficiles à maîtriser. Le marketing de l'influence, notamment en B2C, est devenu complètement incontournable. C'est devenu, euh, je vois par exemple dans le domaine de la photo, bon, et les budgets sont très conséquents. Le marketing euh, de la confluence aussi, c'est-à-dire le contenu et l'influence, lui, est très important en B2B. Et pour ma part, je ne fais que ça donc euh, on fait du contenu, mais une fois qu'on a fait le contenu, il faut le faire raisonner, ce qui m'amène d'ailleurs à travailler sur mon média, puisque Vigilary Marketing est devenu un média. Le SEA, donc la publicité, lui, est bientôt hors de portée parce que les prix sont montés avec la, avec la concurrence, et le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul, un seul offreur et qu'il y ait beaucoup de concurrence parmi les, les clients, c'est-à-dire qu'on arrive à des, des, des, des coûts par clic euh, en assurance, par exemple, à 27 euros. 30 euros. Ce n'est pas, pas, pas rare. Vous faites 1000 visites par jour, vous dépensez 30 000 euros. C'est complètement délirant. Mais les marketeurs sont responsables. Le contenu devient un must aux États-Unis. On n'embauche plus un directeur marketing qui ne soit pas un responsable de contenu aussi. Ça arrive en France, mais c'est un peu plus lent. Les webinaires. Ça, c'était la, la grande tendance de l'année dernière. Ça a décollé énormément. Moi, j'en fais depuis 20 ans. J'étais très content. Mais par contre, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il y a énormément, énormément de bagarres pour l'attention. Pareil pour les live streams, mais attendez-vous à ce que ça décolle beaucoup en B2B l'année prochaine. Enfin, cette année. Parce que LinkedIn est en train de pousser énormément les créateurs de contenu. Ils appellent comme ça, content creators, et notamment le streaming. Les podcasts, ah, c'est une véritable explosion. J'ai fait 20 000 podcasts l'année dernière, alors que d'habitude, on en faisait zéro. Et là, rien qu'en mois de juin, mois de janvier, sur les 15 premiers jours, j'en ai déjà fait plus de 3 500. Donc, euh, c'est un véritable boom des podcasts. Euh, ça y est, les, les utilisateurs ont trouvé comment on cliquait sur le bouton. C'est Encore une fois, ça fait 20 ans que j'en fais. Les content factories, donc on a dit, hein, c'est-à-dire des entités internes aux entreprises qui... Euh, développe le contenu pour le compte de l'entreprise et là vous avez à droite les chiffres qui sont sortis d'une un, étude qu'on a lancée avec OSHOT sur ce sujet c'est ce vous frais alors ça c'était le contenu c'était l'état des lieux et puis il y a l'IA qui vient là dedans alors l'IA on va pas rentrer dans le détail mais enfin c'est essentiellement du machine learning et du deep learning donc c'est à dire en fait des algorithmes plus ou moins auto-apprenants, plutôt moins que plus, et surtout, ce qu'on appelle du NLP et du NLU, Natural Language Possessing, Natural Language Understanding. Et ça, dans, les do dans nos domaines, c'est euh, incroyable, ce que ça développe. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, parce que je suis un grand fan de ça. D'abord, Nebo avec la reconnaissance de l'écriture. Donc ici, euh, j'ai choisi un texte très simple. Bonjour, ICFAC. Vous voyez, j'écris très mal, je l'exporte en fichier Word, j'ouvre le Word, le temps de nourrir, il arrive, boum Et il ne se trompe pas, même avec mes chiffres qui ne sont pas très bien écrits. Mais c'est pas grave. Et lui, il arrive à s'y retrouver. Euh, Nebo, c'est un petit exemple idiot, hein, mais ça va beaucoup plus loin. J'écris des, des articles entiers très très longs avec ce, cet outil. Il suffit d'instiller d'une tablette et ça marche. Voilà le résultat en fichier Word et il n'y a pas de trucage. Hein. Autre exemple, euh, c'est euh, le Trint. Donc là, avec la, euh, comment dire, la transcription, si on a le son, on va si on ne l'entend pas. la technologie on a un, un enregistrement et cet enregistrement va être en transcrit par une machine. Le, Donc le, le, le, le vieux métier, de métier du journaliste a transcrit Internet. C'est est en train de disparaître. Donc, il y a, il y a même carrément disparu, enfin, sauf pour les dinosaures qui n'ont pas compris qu'on pouvait faire donner ça à une machine. Cela continue de s'embêter à faire des choses à la main. On peut le faire avec des vidéos aussi. Et bien entendu, vous pouvez en déduire des sous-titres. C'est un, un, un accélérateur de travail incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille plus Non. Ça veut dire qu'on on a des outils pour nous aider. Et alors, il y a deux ans, 2020, est sorti GPT-3 de OpenAI. OpenAI était au départ une société sans but lucratif, était lancée par, entre autres, Elon Musk. Et ce GPT-3, c'est Generative Pre-training, c'est un outil qui permet de faire de, de lauto on va dire. Vous pouvez faire, euh, par exemple, euh, et là j'ai pris les, les démonstrations de Greg Rates, vous pouvez faire, euh, créer un moteur de recherche, avec euh, simplement en dictant ce que vous voulez, vous pourriez euh, faire des résumés de texte, euh, vous pouvez euh, faire de l'autocomplétion sur un, un fichier Excel, euh, vous pourriez... Euh, euh, faire du coding euh, générer une application type Instagram en disant euh, simplement génère-moi une application qui ressemble à Instagram avec une image, euh, un bouton au-dessus euh, et un truc pour rajouter des photos alors ceci étant eh, cette application euh, pose problème parce qu'elle euh, pourrait aussi être utilisée pour le harcèlement, pour le spam la radicalisation des informations donc ils l'ont mise en en veille en fait, en août 2020 euh, et puis, dans la foulée, il, elle a été licenciée euh, directement à Microsoft. Mais, quelques mois plus tard, ces moteurs d'intelligence artificielle ont donné naissance à de nouvelles applications, comme Writer par exemple. Alors ici, euh, je vais prendre un exemple, euh, je vais créer une section de blog et je vais taper un sujet, the future of work in Europe by 2050 et je vais rentrer quelques mots clés. Je l'ai mis en anglais, mais j'aurais pu le mettre en français, en allemand, en moldo voilà que ça reprend toutes les langues. Work from home, freelancers, contractors, etc. Et je vais cliquer sur Writing et boum, il me sort un paragraphe. The future of work in Europe is expected to change by 2050. Bon, la syntaxe est parfaite, la grammaire est parfaite, Copywriting est parfait. Après, vous pouvez euh, euh, souligner, le, surligner le, le paragraphe, l'agrandir, le, le, euh, le corriger, etc. Vous pouvez même faire de la poésie. Je lui ai même fait faire une chanson. Je lui ai dit, écris-moi une chanson d'amour. Il m'a écrit une chanson d'amour. Je lui ai fait, donne-moi une autre chanson d'amour. Il m'a fait une autre chanson d'amour. Ça, ça valait ce que ça valait, mais au moins, il vous pond du texte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est la fin du marketing de contenu ou est-ce que c'est la fin du marketing de contenu tel que nous connaissions Enfin, ou du moins tel que certaines personnes le connaissent, c'est-à-dire comme le contenu, ce qu'on appelle le contenu SEO, c'est-à-dire le contenu qui est créé pour des moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs la qualité dans le contenu Devons-nous écrire pour Google justement ou pour des êtres humains Doit-on internaliser, externaliser ou robotiser Waouh ça, c'est la question, à 300 millions de dollars. En fait, d'une part, le contenu, ça veut rien dire. Il y a plein de choses dans le contenu. du contenu produit, qui va se baser sur des techniques de copywriting, où on va écrire peu de mots pour dire beaucoup de choses. Et puis, du contenu profond, deep content, où on va écrire plutôt long form articles, long form blogging, etc., où on va du multimédia, j'en passe des meilleurs, où on va rentrer dans le gras du sujet, aller très très loin, très profond, surtout en B2B, parce qu'en B2C, bon, c'est un peu différent. On va euh, re réutiliser des contenus, euh, des vidéos qu'on va remettre en podcast, des podcasts qu'on va remettre en articles, etc. etc. Voilà, donc... Euh, on peut avoir aussi ce contenu profond qui doit être, euh, qui peut être relié plus ou moins à des produits ou des services, pour aller raconter des histoires autour de ça. On peut avoir du contenu immersif avec, euh, euh, par exemple, des, des vidéos de tutoriels qui soient très très précises et très, très pointues. On peut même faire des vidéos de tutoriels, j'ai des articles comme ça sur mon blog euh, qui existent, et des technologies qui existent, qui permettent de faire des vidéos de tutoriels personnalisées pour des personnes, fabriquées bien entendu par des robots... Encore eux. Troisièmement, de l'UGC, de la collaboration avec euh, donc user generated content, du contenu généré par l'utilisateur, avec des, com des commentaires, des forums, de la co-création, du co-marketing. J'en passe et des meilleurs. En fait, euh, ces outils, ils recourent beaucoup de choses. On voit le contenu, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et tous ces outils, il y en a beaucoup. C'est a... trouver un, un site web qui. Euh, qui recense euh, certains de ces de ces outils il y en a euh, business -solution et qui en, en, en, en, a, en a étudié 31, même plus de 31 d'ailleurs et puis il a rajouté ceux qu'il faut éviter et vous voyez en fait chacun de ces outils en fait est bien pour certaines choses, il y en a qui génèrent des articles, il y en a qui euh, qui servent à écrire du, à faire du copywriting, donc c'est-à-dire des, des textes courts et percutants. Il euh, y en a qui sont des assistants d'écriture. Bon, c'est très difficile de savoir où on va. Ce qui est, à mon avis, quasi certain, c'est que dans le futur, le, ce qu'on appelle le contenu SEO, c'est-à-dire le contenu écrit pour des moteurs de recherche exclusivement, euh, disparaîtra, parce que une machine écrira toujours beaucoup mieux pour une autre machine. Euh, si c'est juste pour faire, d'ailleurs si vous êtes un, un, un content writer SEO euh, vous allez voir c'est très répétitif et très désagréable euh, on... écrire pour une machine c'est vraiment pas très très drôle et franchement au mieux laisser ça à une machine après pour les contenus très profonds et a priori c'est le, le, le point de vue également de Jason Demers de, de Havington Post c'est que si on est dans du contenu très très profond euh, eh bien là, on aura peut-être beaucoup plus de chances de durer un peu plus longtemps. Certainement qu'un jour, euh, nos contenus seront écrits, ou moins partiellement écrits par des machines. À ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si ce sont des machines qui les liront, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà pour euh, cette présentation sur le content marketing et, et son avenir. Je pense que, moi aussi, que le content marketing... Euh, un bel avenir devant lui, en B2B du moins. C'est plus difficile de demander à une machine de faire semblant d'avoir une expertise, euh, de raconter des anecdotes du terrain, euh, d'expliquer euh, comment on peut euh, gérer une émotion. Ça, une machine ne sait pas faire. Dans ce que j'ai pu voir de Writer et des autres euh, machines qui génèrent du contenu, c'est qu'elles génèrent des contenus qui, sont, effectivement, qui ont l'air de tenir la route, mais ils n'ont que l'air de, la de tenir la route, parce que quand on les gratte un peu, en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Si vous écrivez pour un moteur de recherche, ça suffit largement pour le tromper, enfin, pendant un certain temps, le jour où il s'apercevra et il saura détecter que c'est un robot, peut-être qu'il se passera quelque chose. Si euh, vous écrivez pour un client, comme c'est mon cas, souvent, euh, ou pour vous-même, sur des sujets complexes et vous donnez un point de vue ou vous faites une analyse sur un marché ou autre chose, eh bien là, je euh, pense que c'est complètement loupé. Ça ne fera jamais ce boulot-là. Et donc, du coup, euh, bon, on n'a pas grand-chose à craindre sur ce sujet. Il y a du travail à prendre. Comme vous l'avez vu, le content marketing, maintenant, est une discipline majeure. Je suis d'ailleurs toujours étonné de voir que dans les écoles elle n'est pas souvent enseignée, ou du moins pas, pas enseignée correctement. Euh, on insiste beaucoup sur les médias sociaux, ce qui est très bien. J'en fais personnellement et professionnellement depuis euh, près de 20 ans, donc euh, je vais pas dire que c'est pas bien. Mais bon, euh, le, le social media, c'est bien pour faire résonner le contenu, mais il y a besoin. Le monde a besoin de contenu, les professionnels ont besoin de contenu, les consommateurs ont besoin de contenu aussi. Après, vous pouvez confier votre contenu à des machines ou, au contraire, le confier à des, des, des auteurs qui sont imaginatifs, créatifs et qui essaieront de faire de différencier votre contenu pour faire en sorte que vos marques ressortent et soient gagnantes.